en 2010 où Aldo avait besoin d'une solution d'intégration des données ETL pour commencer un projet assez important, assez stratégique en collaboration avec des autres compagnies comme JCPenney, Target, Macy's, etc. Donc surtout Aldo cherchait un produit solide et fiable, mais surtout facile à implanter et pour obtenir des résultats rapides. La partie intégration des données de Talen, donner à Aldo toutes, toutes ces spécifications-là. Début 2011, Aldo a contacté Savoir-faire Linux pour aider à, à consolider les projets. Et euh, Savoir-faire Linux a beaucoup aidé, surtout avec ces projets-là, mais surtout aussi avec des nouveaux projets où euh, Aldo a utilisé la solution d'intégration des données de talent, comme par exemple Business Intelligence, l'intégration avec Salesforce, etc. Et surtout a créé un peu les standards qu'on utilise ici pour, le, pour tout ce qui est lié avec l'intégration des données. Une fois que l'intégration des données ETL s'était déjà bien consolidée, Aldo avait besoin d'aller un peu plus loin euh, vers la partie médiation. Donc on a vu que Talent proposait aussi une solution ESB, Enterprise Service Bus) pour ce type de problématique. Donc on, on a parlé beaucoup avec eux, on a fait des, des prouves de concept et on a vu qu'en effet la solution Talent ESB était exactement le type de, de produit qu'on cherchait et c'est un projet qu'on vient de terminer, ça fait un mois, un mois et demi. C'est un prod, donc euh, on a vu qu'en effet, c'est pas seulement la partie ETL, sinon aussi la partie ISV qu'on a utilisé de talents, et surtout l'intégration entre eux. Une des forces euh, à mon avis, très très important de Talent, c'est ce qu'on appelle la plateforme unifiée, c'est-à-dire différents produits dans les mêmes bases technologiques pour aider la compagnie à fournir une solution très utile. Donc, par exemple, nous, avec la partie ISV, on avait beaucoup de communication avec les ITL, donc tout le travail qu'on avait déjà fait, on l'a réutilisé. Donc, pour le futur, soit pour les nouveaux projets qui vont venir, soit pour, faire la, pour améliorer les produits qu'on a déjà ici, on a une base très solide pour le faire et en plus, on voit aussi que la plateforme unifiée de talents, ce n'est pas seulement ETL ou ESP, il y a des autres produits et notamment il y a la partie Big Data que sûrement on va réutiliser dans le futur et étant donné qu'on a déjà une expertise solide dans la solution de talent c'est sûr qu'on va arriver à faire quelque chose d'intéressant pour la compagnie.